C'est Didi Balistique, Malistique, la piste. Chéri toi, quand c'est es tu donnes envie même aux femmes. Femmes, sommes bien arrondies. Quand je te vois, mon cœur bandit. Bandit, ma chérie, je suis bandée. quand es bouclier, ça me prend pas. Quand tu m'as ta levrette, tu me prends pas. Si tu es chez moi, c'est ton ramba ramper pour entrer, dans Arrive, arrive, un blanc de caramba Pourquoi tu me parles de carambe Beyoncé ou et de Rihanna? je te parle de ma nana. C'est mon Hakuna, ma matata. Ma chérie, je nous vois tout coller. La raison quand je suis pas. C'est la seule qui compte pour moi. Elle me donne le love. J'me méfie, tu sais pourquoi? Elle est comme une drogue. Elle me fait m'évader, non. Elle me fait m'évader, non. Je veux pas détailler, non. Je veux pas détailler, non. Yeah, baby you gon whine for me. Yeah, baby you gon dance for me. Yeah, baby you gon dance for me. Yeah, okay yeah you got it flow. Oh. Baby you gon whine for me. Yeah, baby you gon dance for me. Yeah, okay yeah you got it flow. Baby you gon dance your me. Oh. Yeah. C'est pas des bullshit, shit, shit. pourrais chanter sur un acoustique, Où oui, tu bouges la tête, tu suis le tempo. Papi, check ton body sans souci. Oui, j'aime quand tu danses, ça met en trance. Tu me donnes des vibrations quand tu bouges les hanches. Qu'est-ce que t'en penses? Dance on the flow, laisse-moi montrer que je peux booster l'ambiance. Bien, bien, bien. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que j'allais die taille. Cette gueule peut devenir ma taille. Je vais changer juste pour toi. Mais je fais des actes et pas des mots. tous les histoires, ça nous rend parano. Elle me dit qu'elle veut même pas ma main.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 On est comme Pony, un ma vie Grâce à toi, mon histoire est une envie Toutes celles qui m'ont plus pour un mec minable Depuis que je suis avec toi, elles me veulent Je t'aime à la folie, même le fou ne sait pas Qu'il est fou, lorsqu'il me voit, il s'écrit oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est fou T'es plus qu'une vie pour moi, t'en vaut deux Ton niveau de décibels c'est le feu Toutes les autres sont traumatisées Bébé t'as des lèvres aromatisées Baby faut chercher à ce qu'on a vécu Je t'ai voyé, tu ne répondais pas Je sais qu'un tas de gars sont en déçus Mais moi c'était pas pareil Je pense à toi Bébé, t'es bouge à C'est titrage